Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo remerciement, tout simplement. Parce qu'actuellement, donc sur le, le week-end qui s'est passé, on a deux vidéos qui ont atteint les 1000 vues. En tout cas, qui ont dépassé les 1000 vues. Donc on a la première grosse vidéo concernant le sac d'évacuation. Donc une vidéo de... voilà. Pas très fun et puis assez longue. <rire> Filmer la verticale, c'est une des premières grosses vidéos de ma chaîne où il y avait, voilà, je voulais vraiment parler d'un sujet intéressant concernant le sac d'évacuation et c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, qui m'intéresse toujours. Et également, plus récemment, une vidéo concernant le nucléaire en cas d'effondrement. Euh, une vidéo qui a passionné les foules de cette chaîne, si on peut dire, beaucoup de personnes. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. J'ai essayé de faire une vidéo concise et ça a l'air de se ressentir dans la vidéo dans les statistiques on peut dire sur les gemmes et compagnie et c'est vraiment très cool donc je voulais vraiment vous remercier tous autant que vous êtes qui avez vu la vidéo euh, autant ceux qui se sont abonnés que ceux qui sont pas abonnés euh, donc voilà pour ça et du coup pour vous remercier tous là, actuellement de ces vues, ces likes, ces commentaires, ces abonnements et euh, eh bien il va y avoir deux vidéos euh, un petit peu spéciales qui vont sortir euh voilà, dans, dans, dans la semaine, dans le mois, dans, dans les jours à venir. Donc une vidéo par rapport au sac d'évacuation. Donc une nouvelle version du sac d'évacuation que je propose sur ma chaîne. Une version beaucoup plus complète, beaucoup plus polyvalente. Avec énormément d'éléments du premier sac d'évacuation, mais améliorés. Peut-être un peu lourd, certains me diront, il n'y a pas de problème. De toute façon, il y avait la vidéo transition du sac d'évacuation qui a un petit peu speeché la chose. où oui, j'ai déjà eu un petit peu des critiques, mais je comprends tout à fait. Chacun voit la chose différemment sur ça. Donc, un sac d'évacuation plutôt voilà, pour quitter son domicile et, et être paré. Et au cas où, être paré avec ses proches ou des personnes proches qui n'ont pas forcément euh, eu l'intelligence de faire un sac d'évacuation, elles aussi, et de pouvoir au moins leur filer un peu de bouffe ou autre, d'avoir un petit peu un un écart de compensation, on va dire, par rapport au sac, de pouvoir filer de la bouffe mais aussi d'avoir un minimum de stock personnel. Et également, concernant le nucléaire en cas d'effondrement, il y aura euh, une vidéo d'unboxing de colis nucléaires. Donc euh, voilà, avec tenue individuelle, euh, sous-gants, sur-gants, bottes, euh, masque euh, intégral facial. Euh, voilà, justement pour euh, vous annoncer un petit peu tout ça... Et euh, bah, j'espère que justement toutes ces vidéos-là vous plairont, qu'elles auront peut-être elles aussi 1000 vues euh, ou plus. Et également, bah, apporter plus d'abonnements. Euh, voilà, euh, N'hésitez pas à, bah, voilà, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Ça fait toujours extrêmement plaisir de savoir qu'il y a des vues, des commentaires, des abonnements. Donc, il ne faut pas hésiter à liker, à vous abonner, tout ça. Ça a l'air tout con comme ça. Des fois, il y a plein de personnes qui vous le, vous le, qui vous le répètent, mais c'est vraiment pour... Euh, savoir que vous êtes là, que la vidéo vous plaît et que ben justement on peut, euh, on peut se, se voir euh, semaine après semaine. Donc je vais essayer de rester sur mon rythme actuel de deux vidéos sorties par semaine. Donc en général une le mercredi et une autre le vendredi, samedi ou dimanche, ça dépend. Mais plutôt c'est du vendredi soir au dimanche matin, ça dépend quand, quand elles sont publiées. Bah euh, ben, surtout pas ben, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez au cas où à publier, euh, à partager la, la vidéo plutôt. Bah sur ce, bah, merci en tout cas. Merci euh, franchement, ça fait vraiment plaisir d'avoir plus de 1000 vues sur, les... sur tout ça. Et du coup, bah, le, la prochaine étape, ce sera les, les 10 000 vues et les 1000 abonnements. Et, euh, et puis bah, voilà, j'espère qu'on y arrivera vite et tous ensemble. Donc euh, à très bientôt et bon après-midi. Ciao